Celle-ci et Gocardless, euh, qui vous propose de traiter de la thématique des impayés et de la trésorerie. Euh, on est ravi de faire ce webinaire avec Vincent. Donc, je m'appelle Philippe. Je suis un des fondateurs de la solution RocketChart, qui est une solution de gestion de trésorerie, qui a rejoint celle-ci euh, l'année dernière, il y a quasiment euh, il y a un an. Euh, et on fait partie désormais de, de, du groupe et de l'entreprise celle-ci. Euh, et je suis accompagné de Vincent. Je vais te laisser te présenter. Merci Philippe. Bonjour à tous. Je m'appelle Vincent. Je travaille chez GoCardless. Je m'occupe des partenariats et euh, je collabore régulièrement avec celle-ci sur, euh, sur l'intégration de la solution de paiement GoCardless dans leurs outils. Voilà. Parfait. Euh, alors, euh, je l'ai dit tout à l'heure, je, je le répète rapidement, en bas à droite, euh, de votre euh, écran. Vous avez un petit onglet chat et à côté un onglet questions. Euh, on vous recommande donc de poser vos, onglets, euh, vos questions pardon, dans cet onglet euh, dédié questions pour qu'on puisse euh, mieux les gérer euh, derrière parce que dans le chat on risque d'en louper. Il euh, y aura évidemment un replay qui, sera, qui vous sera envoyé automatiquement par, euh, par email euh, à la fin du webinaire et euh, puis c'est parti alors, euh, très rapidement, donc euh, celle-ci, c'est euh, une entreprise rochelaise euh, qui a des bureaux euh, à La Rochelle, à Bordeaux et désormais à Barcelone également, qui propose euh, une solution de gestion euh, à la fois CRM mais également de devis facturation pour les TPE et PME françaises. Et euh, l'entreprise compte un peu plus de euh, 200 personnes maintenant euh, et a été créée en 2009. Et... Euh, du coup, celle-ci en fait propose un outil un peu euh, tout en un qui essaie de couvrir un maximum de, de parties du cycle de vie client. Euh, euh, avec au démarrage en fait la partie prospection et vente qui est gérée notamment via un outil euh, CRM assez puissant, également marketing. Derrière, on peut émettre aussi ses devis, ses factures. Donc c'est ce qu'on appelle la partie facturation gestion, puisque ça va jusqu'à la pré-comptabilité également. Et enfin, euh, gestion de trésorerie en bout de chaîne avec, d'ailleurs, du coup, Rocket Chart. Euh, et l'idée, c'est de proposer un outil qui soit le, le plus complet, qui permet de piloter une entreprise quasiment de A à Z euh, avec un seul outil. Je vais te laisser parler de GoCardless, du coup, Vincent. Pas de problème. GoCardless, c'est un, euh, une solution qui, euh, qui aide à collecter les paiements directement depuis le compte bancaire des clients. On parle bien ici de collecte, et non pas de, de paiement effectué par le client. Donc, sans vous assumer de nous sommes, le GOKS un bel ado de 12 ans, à peu près 75 000 clients dans le monde, avec 350, et même un petit peu plus maintenant, intégrations partenaires, dont celle-ci. Et on est à peu près 800 dans le monde, répartis entre le Royaume-Uni essentiellement, puisqu'on est une société britannique au départ, la France, les États-Unis et l'Australie. Voilà, donc l'ADN de GoCardless c'est d'aider ses clients à reprendre le contrôle des paiements. C'est-à-dire, entre autres, prélever à l'international, pouvoir prendre de l'argent n'importe où dans le monde. Il y a des pays qu'on ne couvre pas, mais on en couvre déjà 38, ce qui n'est pas mal. Euh, et surtout, de réussir ses paiements. Enfin, surtout, de récupérer les éventuels paiements échoués. Ça peut arriver qu'un paiement échoue, on aide à les récupérer, on identifie les fraudes, en fait, tout est mis en œuvre pour que les paiements réussissent. Alors, pourquoi est-ce qu'on est dans cette logique de réussite de paiement et non pas d'exécution à un service C'est parce que la tarification de base de GoCarless, celle qui est affichée sur notre site, ne se déclenche que quand le paiement est réussi. Je traduis, on n'est pas payé si le paiement n'est pas réussi très clair alors pourquoi est-ce qu'on fait ce webinaire, Vincent d'ailleurs une très bonne question Monsieur On au Mais de la poser pour plein <rire> bah, écoutez on, on a réalisé que la plupart des bah, la plupart d'entre vous je le suppose en tout cas vous êtes tous habitués à, à ce qui est à ce qui est gestion à tout ce qui concerne la gestion depuis le CRM jusqu'à la facturation peut-être même du marketing jusqu'à la facturation mais après la facturation, on s'ouvre un monde merveilleux, celui du paiement et de la gestion de la trésorerie. Voilà. Et justement, ça commence avec le paiement. La facture, elle doit être payée. Voilà. Et ce paiement il doit permettre de prendre de meilleures décisions de gestion. Et ça, c'est grâce au pilotage de trésorerie. Donc, on est parti de ce constat-là et on a décidé de faire ce webinaire pour adresser ces, ces thématiques qui sont elles-mêmes liées au paiement et à, la, et à la trésorerie. Parfait. Alors, du coup, quels sont... On va commencer rapidement par parler des, des indicateurs à suivre au niveau de la pilotage de la trésorerie. Pour démarrer ce webinaire. Donc, il y, trois, il y a trois indicateurs principaux. Mais avant de, avant de vous parler des indicateurs, je voudrais juste revenir sur un point essentiel euh, c'est la différence de la rentabilité et la trésorerie. Euh, et en fait, la rentabilité, c'est une notion euh, comptable qui est rattachée au compte de résultat et au, au bilan. Et être rentable, du coup, ça veut dire dégager assez de ventes ou de chiffre d'affaires pour couvrir des charges. Mais en fait, la rentabilité, elle est fictive parce qu'elle ne se voit pas vraiment sur le compte bancaire. On la voit seulement sur le bilan comptable annuel euh, à la fin de l'année ou quand vous demandez une situation à votre comptable. La trésorerie, à l'inverse... Elle, c'est du palpable, c'est réel, c'est l'argent qui est réellement disponible sur les comptes bancaires de l'entreprise. Et surtout, c'est ce qui permet de faire tourner en fait euh, bah, l'entreprise. Parce que sans trésorerie, vous ne pouvez plus payer euh, vos charges, vos fournisseurs, vos collaborateurs. Bref, l'entreprise, elle arrête de tourner. Et donc, le budget de trésorerie ou le prévisionnel de trésorerie, il va vous permettre d'anticiper les fluctuations de vos comptes bancaires. Euh, comme vous encaissez des paiements clients euh, d'autres types de revenus dans les prochains jours, et comme vous allez aussi faire des paiements, payer vos loyers, faire des achats avec une CB, payer des factures fournisseurs, et eh bien, ce solde de trésorerie va varier constamment. Et donc, c'est là que les, que les deux notions se recoupent aussi. C'est qu'une entreprise, elle peut être rentable, mais avoir en même temps de sérieux problèmes de trésorerie. Vous pouvez générer autant de chiffres d'affaires que vous voulez si vos clients, en fait, ils vous payent pas, euh, ou alors avec beaucoup de retard, tandis que vous devez payer vos fournisseurs et vos charges bah, à date de facture, donc avant de recevoir l'argent de vos clients, eh ben c'est votre trésorerie qui va se dégrader. Euh, parce que vous allez finalement euh, devoir payer, avancer de l'argent que vous n'avez pas encore forcément reçu. Donc, oui, on peut être rentable du coup, mais avoir un proche cash un, un, un cash pardon, euh, disponible qui est proche de zéro euh, si on gère mal ces flux de trésorerie. Donc, c'est super important de, de distinguer ces deux notions. Euh, mais c'est aussi que d'ailleurs grâce à la trésorerie qu'on peut après euh, recruter, qu'on peut lancer de nouveaux projets, etc. Euh, donc je ne vous apprends rien en, fait, en disant que c'est essentiel d'avoir une bonne visibilité sur sa trésorerie. On, on, on, le, on, on en entend souvent parler, et d'ailleurs avec la crise sanitaire, on en a entendu pas mal parler. Euh, et en fait, pour garantir une bonne maîtrise de votre trésorerie, euh, donc, on recommande de mettre en place au moins trois indicateurs qui sont très simples. Le premier indicateur qui est essentiel, c'est le solde de trésorerie à la fin du mois en cours. Déjà, si on arrive à, à, avoir, à, à prévoir sa trésorerie à la fin du mois, c'est déjà une bonne... Une bonne chose, normalement, en plus, vous êtes en mesure d'avoir un atterrissage de trésor qui est relativement précis pour la fin du mois, parce que, imaginons, on est le 10 mai, vous devez, vous devez savoir combien vous allez avoir de trésorerie au 31 mai. Euh, et c'est vraiment le minimum vital pour piloter cet trésor, et il est normalement très fiable, parce qu'en fait, euh, vous savez normalement ce qui est censé arriver au niveau des paiements, et vous savez également ce que vous allez devoir payer. Euh, en tout cas, j'espère pour vous que, que vous le savez. Et donc ça, c'est vraiment le premier indicateur essentiel, c'est le solde de trésorerie à la fin du mois en cours. Déjà, ça permet d'avoir un minimum de visibilité. Le deuxième indicateur, si on va un petit peu plus loin, c'est le solde de trésorerie prévisionnel pour les 3 à 12 prochains mois. Euh, et en fait, pour, pour réussir à obtenir cet indicateur, eh il n'y a pas le choix, il faut faire un prévisionnel euh, avec vos prévisions d'encaissement et de décaissement. Si vous avez déjà en votre possession un compte de résultat prévisionnel, vous pouvez très bien le convertir en, en plan de trésorerie, du coup, en prenant en compte la TVA, et puis les délais de paiement. bien, vous pouvez aussi reprendre votre budget de trésorerie de l'année passée pour avoir une base de, de prévision et puis l'ajuster après avec l'activité de la nouvelle année euh, et vos nouvelles hypothèses business. Mais si vous n'avez rien de tout ça, au pire, ce n'est pas, pas grave, il suffit juste de prendre un fichier Excel et puis d'indiquer un solde de trésorerie au début du mois, de lister tous les encaissements et puis les décaissements prévisionnels les uns en dessous des autres, avec une colonne date, euh, une colonne montante TTC, du coup, et puis une colonne évolution du solde. Puis comme ça, vous aurez, du coup, vos atterrissages de trésorerie à la fin de, à la fin de chaque mois. Euh, et donc, ça, c'est le deuxième indicateur. C'est avoir au moins un prévisionnel de trésorerie à trois euh, mois et si possible à douze mois. On en reparlera un petit, peu, un petit peu après. Et enfin, le dernier indicateur qui est, qui est intéressant de suivre, c'est le délai moyen de paiement de vos clients, le DMP. Euh, en gros, c'est la durée moyenne entre la date d'émission d'une facture et la date à laquelle le client il va régler cette facture. Et vous pouvez le calculer de la manière suivante, c'est très simple. Vous prenez sur une période donnée, imaginons sur le mois d'avril, vous allez prendre le total des créances clients, donc TTC. On va bien parler TTC euh, parce qu'on parle en trésorerie. Donc, vous prenez le total des créances clients TTC sur le mois d'avril, donc il reste à encaisser. Euh, le chiffre d'affaires divisé par le chiffre d'affaires euh, TTC, à nouveau. Euh, sur la, cette même période d'avril, fois le nombre de jours de la période. On va faire un exemple super simple. Euh, imaginons que vous avez facturé sur le mois d'avril 100 000 euros TTC. Euh, là, on est quoi On est le 27 avril. Du coup, vous avez encaissé déjà 30 000 euros. Il reste du coup 70 000 euros à encaisser. Euh, du coup, et sur la période d'avril, il y a 30 jours. Du coup, le DMP, le délai DM moyen de paiement, c'est 21 jours, 70 000. Donc, ce qui reste à encaisser divisé par le total qui a été facturé en TTC, 100 000, 70 000 divisé par 100 000, fois 30, et ça fait 21. Et en fait, ce qui est génial avec cette, euh, cette, euh, ce calcul, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir cet indicateur par client. Comme ça, vous pilotez vraiment le délai moyen de paiement de chaque client séparément, si vous voulez. Et ça va vous permettre de prendre des décisions stratégiques derrière pour votre trésorerie. Quand, on, quand vous constatez qu'un client, euh, euh, qu euh, qu client est souvent en retard, et paye souvent en retard, et eh du coup, vous pouvez négocier des nouvelles conditions de paiement spécifiques pour ce client, par exemple. Euh, donc, c'est ça, c'est le troisième indicateur, du coup, qu'on recommande de mettre en place afin de piloter un minimum euh, sa trésorerie et de la piloter la plus efficacement possible. Euh, alors, du coup, maintenant qu'on est capable de calculer notre notre délai moyen de paiement, la question, du coup, Vincent, c'est euh, en gros, euh, bah, comment est-ce qu'on peut optimiser ce délai de paiement, du coup Superbe, superbe transition. J'aime euh, excellente explication de la différence entre rentabilité et trésorerie. Euh, concrètement, c'est un petit peu comme si vous arriviez votre vers votre banquier, vous vous regardez, j'ai plein d'argent, j'ai des factures. Ah, euh, oui, on a des factures, ça, est, euh, on est donc euh, rentable peut-être, mais en réalité, on n'a pas de trésor, on n'a rien du tout, on n'a rien de concret. Et euh, on a une vraie, vraie différence entre renta et trésor. Donc, Merci en tout cas pour la super transition sur les, sur les délais de paiement parce que justement, on peut, euh, on peut aider là-dessus. Voilà. Et justement, quand on a des gens qui sont en retard euh, de paiement, hein, très souvent, euh, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de vos clients qui vous payent à l'heure. Alors évidemment, très souvent, quand on pose les questions à, à, à, un, à un comptable, à un DAF ou même à un dirigeant, il va vous dire « Ah, moi, je suis en paiement à 30 jours » à 30 jours, j'ai toutes mes factures qui sont payées, mes clients, c'est les clients fidèles, ils payent tout ça 30 jours. Oui, oui, ça c'est jusqu'au moment où ils font l'analyse, hein. il y a des outils qui existent pour ça, où ils envoient toutes leurs leur factures avec les, règles, les dates de règlement associées à l'intérieur d'un outil qui analyse, et puis eh bien, ils sont très surpris de ne pas voir 30 jours après la facture en termes de paiement, mais ils voient des résultats comme 60, 80 jours, parfois, donc bien au-delà du, au du délai légal maximum. Les, le paiement, en fait, c'est typiquement ce qui peut pêcher dans beaucoup de sociétés parce que euh, les paiements sont souvent en retard. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, il y a des oublis, il y a plein de choses, mais on verra la véritable raison un petit peu plus tard. Et il y a la manière de, de, de, de contourner le problème, ou en tout cas d'essayer de, de résoudre le problème. Et en général, c'est ce que j'appelle les soins palliatifs parce que c'est quelque chose qui est fait en réaction à une situation donnée et on ne fait que traiter des symptômes, essayer de, de, de, de, de minimiser les symptômes. Alors, il y a plusieurs, plusieurs méthodes, hein, il y en a plein, hein, mais euh, en voilà une par exemple, c'est le paiement à la commande. Donc ça, c'est génial le paiement à la commande, parce qu'on est sûr qu'en tout cas, on va être payé avant de livrer quoi que ce soit, ou avant de commencer une prestation. Ça, c'est super sur le papier, hein, c'est une super méthode papier, mais en réalité, euh, dans, dans, dans la pratique, ça marche, ça marche plutôt moyen. Ça ne peut marcher que pour certains nouveaux clients, pas tous. Ça peut marcher pour certains types de produits, très souvent des produits chers aussi. Et, et de toute façon, il faut toujours pouvoir justifier qu'on fait un paiement à la commande. Enfin, on ne peut en vouloir à personne de refuser un paiement à la commande. Notamment dans, dans plein de business models et dans plein d'activités, on ne fait, fait pas le paiement à la commande. On fait parfois un accompte, certes, mais pas un paiement à la commande. L'autre soin palliatif, c'est euh, mettre en place des procédures de recouvrement. Alors là, vraiment, on est dans le, dans, dans, le, dans le vrai traitement dans le vrai traitement médical d'une maladie et euh, on n'essaie pas de l'éradiquer, on essaie juste de faire en sorte de diminuer ses effets et euh, de, de raccourcir à délai de paiement. Donc là, pour ça, on va créer des super scénarios de, de relance, hein, avec de la relance préventive, des scénarios de relance qui vont jusqu'au contentieux. Il y a 28 étapes à l'intérieur en faisant des jolis graphiques. Donc, euh, si le client répond à ce mail, alors je lui envoie euh, tel mail, je lui passe un coup de fil après. Hein, tout ça pour retrouver le cash. En fait, on essaie de combattre l'oubli par le rappel. Alors, on sait que plus on est présent euh, dans la tête et sur le bureau d'un client, plus à un moment donné, eh ben, il va finir par craquer et finir par payer. Donc on combat l'oubli par le rappel. Grosso modo, hein, je traduis tout ça, c'est vous travaillez plus pour gagner ce qui est dû. Enfin peut-être, même pas certain que vous puissiez le toucher, mais vous travaillez beaucoup pour ça, alors que c'est un montant qui vous est dû. Une autre méthode de soins palliatifs aussi, qui est un petit peu particulière, celle-là, parce qu'elle est intéressante dans certains cas, c'est le financement de facture. Financement de facture, il ne s'agit pas de passer par un facteur qui va vous acheter vos créances à 30% de leur valeur. Hein, c'est pas ça du tout, c'est souvent utilisé pour les avances de trésorerie. L'avance de trésorerie, c'est j'ai une facture à 45 jours et puis euh, moi j'ai besoin du cash tout de suite parce qu'il faut que j'achète des marchandises, parce que, que je dois investir, parce que ceci, parce que cela. Et là, on va vous dire, il bah, euh, y a des organismes qui vous prennent votre, euh, votre facture, qui vous disent, bon mais ça, le client est un très bon payeur, très bien, ta facture de 5000 euros, euh, moi je te donne euh, 5000 euros moins ma commission de, je, je vais dire n'importe quoi 5% et donc euh, voilà, t'es euh, 4750 euros voilà. et euh, vous, dès que vous aurez récupéré l'argent eh vous paierez 5000 euros à l'organisme qui vous a financé voilà. c'est un système de, de crédit c'est très bien, mais c'est utile surtout pour les très bons payeurs une société ne va pas vous financer une facture sur un très mauvais payeur quelqu'un qui ne paye jamais, qui est connu pour ça qui... Euh, qui a déjà usé une quinzaine d'entreprises, euh, non, on ne va pas vous financer les, les, les créances des très bons payeurs, des, des très mauvais payeurs. Donc, mathématiquement, vous allez baisser vos délais de paiement. C'est vrai que ça, ça va cacher, eh bien, ce sera, euh, comme on dit euh, dans plusieurs endroits, l'arbre qui cache la forêt, mais ça va baisser mathématiquement votre délai de paiement parce que vous avez les très bons payeurs qui vont même vous payer en avance, voilà, mais les mauvais payeurs vont continuer à vous payer très en retard. Et au final, vous allez avoir un écart-type qui est vraiment énorme. Alors il y a d'autres méthodes hein, pour, de, de soins palliatifs, euh, il y a, euh, on peut faire plein de choses, on peut ajouter des frais ah, euh, donc, qui ne seront jamais appliqués, hein, Mais en tout cas sur le papier on a dit qu'on a ajouté des frais de retard, euh, on peut renégocier des conditions de paiement avec un client qui paye, euh, qui, qui paye mal, donc c'est quand même assez fort je trouve, on doit négocier des conditions de paiement, c'est-à-dire bosser plus et faire des concessions pour pouvoir récupérer ce qui nous est dû, je trouve, je trouve ça assez fort, euh, on peut former les... les, les... Les équipes à la négo de, de conditions commerciales, euh, on peut s'équiper d'outils d'analyse de risque. Bon, ça, ça coûte un œil. C'est très utile, hein, mais tout le monde ne peut pas se les, se les permettre. En tout cas, les bons sont, sont souvent très chers. Voilà. On peut prendre des assurances impayées. Hein. On, peut, on peut faire plein de choses. On peut même aller jusqu'à prendre un avocat à demeure. Donc Tout ça, hein, c'est des soins palliatifs. Mais il y a, a, a d'autres solutions à ça. Et en fait, pourquoi est-ce que les clients, finalement, ils payent en retard Ça, c'est la, la, la, la question la question qui tue. Pourquoi est-ce qu'ils vous payent en retard Eh bien, la réponse est simple, c'est parce qu'ils le peuvent. J'enfonce une porte ouverte ici, mais c'est parce que le terrain est propice à ce qu'ils le fassent. Vous avez, pas volontairement en tout cas, ou sans le savoir, et c'est le cas de pratiquement toutes les entreprises, vous avez mis en place un terrain propice au fait qu'ils puissent le faire. Et... Et même pas souvent, souvent ce n'est même pas volontaire. Hein. Il y en a plein qui sont de très bons payeurs, mais qui oublient. Voilà. Ils oublient, ils ont oublié une échéance. Alors, manque de bol, souvent, ils oublient souvent le vendredi de, de, de vous payer. Et puis, il y a le week-end qui passe. Et puis, lundi, il y a le début de semaine. Voilà un petit peu comment ça marche. Donc, ils oublient. Et ça, c'est euh, la vraie problématique. Ils peuvent être en retard. Voilà. Ce n'est pas toujours volontaire, mais ils peuvent être en retard. Et donc, ça vient très souvent de vos moyens de paiement. En fait, ce n'est même pas très souvent. Je suis persuadé que c'est la cause principale, en tout cas, des retards de paiement. Ce n'est pas la seule, mais c'est une des causes principales. Par exemple, le paiement par chèque. Il y en a encore qui acceptent les chèques. Hein. Tout le monde accepte les chèques, il n'y a pas de raison de le refuser. Mais le chèque, c'est grosso modo, on va l'appeler comme ça, c'est le meilleur moyen de faire attendre un fournisseur. Voilà. Quand vous avez un paiement par chèque, vous avez... Un moyen royal et surtout sans effort de votre part pour faire attendre un fournisseur. Le, le nombre de fois où vous avez euh, quand vous avez vous appelez quelqu'un et vous lui dites euh, j'ai pas été réglé, là, eh, le chèque est sur le bureau. Je te promets il est sur le bureau du DG hein, Et écoute, il faut qu'il le signe là, je vais le voir quand il a fini sa réunion là, en fin de journée vers 17h hein, et après je le mettrai au courrier. Il est en train de vous dire grosso modo que là, pour l'instant, il n'a rien du tout. Et que en plus, comme il verra le DG à la, à, après 17 7 heures, peut-être, ce n'est même pas sûr, hein, il pourra mettre le, courrier, le, le chèque au courrier peut-être le lendemain. Voilà. Donc là, on était jeudi, on passe à vendredi. Ça n'a pas été possible parce que là, le DG n'était pas là aujourd'hui. Voilà, mais t'inquiète, on verra ça lundi. Ah, ben lundi, c'est pareil parce qu'il y a début de semaine. Vous comprenez, c'était compliqué. Il y, y, y a toujours quelque chose à faire. Donc au final, quand vous avez un chèque, il n'y a pratiquement rien à faire, vous avez de toute façon un retard qui vous est limite acquis quand vous êtes un client. Voilà. Et surtout, non seulement vous avez ce retard, mais en, en plus, vous avez euh, vous-même vous en tant que créancier, vous n'allez pas appeler votre client le jour même de l'échéance de la facture. Vous n'allez pas le, le, risquer de le froisser ou d'abîmer la relation que vous avez avec lui, en lui rappelant qu'il doit vous payer, au cas où il vous aurait déjà posté le chèque ou même déjà fait le virement bancaire, parce que le virement en est un autre. En fait, le virement, vous attendez que le virement soit fait. Hein. Donc, on vérifie toujours qu'on a le bon RIB, etc. Mais on attend toujours que le client, le débiteur agisse. Et vous, quand vous, quand vous avez une, une date de, de paiement, vous n'allez pas rappelé votre client le jour même vous attendez le lendemain, voire même le surlendemain, en disant, bah, ok, s'il a posté le, le chèque euh, le jour J, bon, je vais attendre J plus 2 au moins qu'il m'arrive. Hein. Et donc, vous avez euh, le, votre client il a gagné deux jours. Voilà. Peut-être pas volontairement, c'est pas le sujet, mais euh, très souvent, il y a des retards. Même pour les virements bancaires, on peut les effectuer tel jour. Hein. Moi, j'ai la manie d'envoyer toujours une copie d'écran de mon virement après à mon créancier, hein, notamment mon, mon artisan, mais euh, tout le monde ne le fait pas, et euh, et surtout, ben, il y a toujours euh, 24-48 heures après l'exécution d'un virement. Donc, en tout cas, le chèque, on attend qu'il soit fait et qu'il soit envoyé. Le virement, on attend qu'il euh, qu soit initié et qu'il arrive, hein, et qu'on ait la confirmation une fois qu'il arrive. Et la carte bancaire, ça, c'est un moyen de paiement immédiat. C'est vachement bien, sauf qu'on ben, attend tout simplement que la personne elle, clique sur le bouton. Enfin, il faut cliquer sur le bouton. On peut payer en ligne, c'est vachement bien, ça se fait en, en 30 secondes, mais il faut attendre que ça clique. D'accord Le paiement est rapide, mais il faut qu'il soit fait. Le point commun à tout ça, c'est que vous attendez que votre client agisse. D'accord Et quand vous laissez vos clients vous payer, hein, vous les laissez payer, votre trésorerie, elle souffre, elle fait la gueule. Parce que, si vous, si vous me passez l'expression, vous avez une date de paiement, vous êtes persuadé que vous avez payé à ce, ce moment-là, mais en fait, vous attendez toujours entre 5 et 20 jours, pour, euh, pour vous faire payer. Et au final, votre trésorerie, eh bien, elle souffre de ça, parce que vous avez des factures, vous êtes super riche de factures, vous allez arriver vers les gens « Regardez, j'ai plein de factures, j'ai plein d'argent parce que j'ai plein de factures. » Non, pas du tout. Vous n'avez pas d'argent sur votre compte, donc vous n'avez rien. Et votre trésor, elle reste à zéro, voire même négative, parce que, euh, parce que vous avez toujours des, des frais à payer. Du coup, je comprends, je comprends bien avec tes, tes explications qu'en fait, on est un peu dépendant du coût du du bon vouloir en fait de, de, de nos clients euh, oui. ils n'ont pas envie de nous payer en fait. Bah, c'est notre trésorerie qui va continuer d'en dans, dans, voilà. dans, prendre le coup quoi. exactement et on va pas, oh, je ne jette pas la pierre aux clients pas du tout, au contraire on en a, on en a aussi, on en a tous et on c'est eux les patrons hein, en quelque sorte. Hein. c'est celui, c'est le client qui peut faire virer tout le monde je ne sais plus qui, qui disait ça mais il peut virer tout le monde hein. de, de, de, de, de l'employé en bas de la chaîne alimentaire jusqu'au PDG mais, euh, mais en l'occurrence, parfois, ce n'est même pas volontaire, mais si vous laissez vos clients vous payer, eh c'est vous qui payez les pots cassés. En fait. mmh. Alors, du, du coup, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème à la racine Ah, écoute, bah, justement, euh, on a un outil merveilleux qui s'appelle le prélèvement automatique. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on fait. En fait, il s'agit ni plus ni moins, euh, plutôt, que de, je ne vais pas rentrer dans la partie technique parce que ça n'intéresse personne et, euh, et j'en fais partie, c'est tout simplement que vous ne laissez pas le contrôle du moment où vous êtes payé à votre client, voilà. vous contrôlez le moment où vous faites payer. C'est vous qui allez automatiser le paiement et son traitement, c'est vous qui allez déterminer la date où vous êtes payé et le paiement sera exécuté au moment où vous le décidez, pour le montant que vous décidez. D'accord Et c'est ça le prélèvement. En fait, c'est vous qui décidez quand vous êtes payé. D'accord Et ça a plusieurs implications. Il y a pas De charge mentale, il y en a pas chez votre client, il n'y en a pas chez vous. Quand vous envoyez une facture, et notamment avec ben, quand on utilise un outil de gestion de facturation intégré avec une solution de paiement, hein, je ne dirai pas les noms, mais on sait à, à qui je pense évidemment. Quand vous envoyez une facture, et eh bien votre paiement il est créé et il sera effectué à la date que vous avez décidé et automatiquement. Et là, il n'y a pas d'intervention humaine. Il n'y a pas besoin que vous interveniez autre après l'envoi de la facture et votre client n'a pas besoin de vous payer. Vous allez, vous allez tout simplement prendre l'argent sur son compte à ce moment-là, d'accord au moment où vous l'avez montré au portant. Il ne peut pas y avoir de retard puisque vous contrôlez la date. Hein Alors, il y a un type qui s'appelle La Palisse qui aurait pu sortir cette phrase-là, « Quand il n'y a rien à faire, on ne peut rien oublier ». Voilà. Et quand il n'a rien à faire, ben, le client ne peut rien oublier. Il ne peut pas oublier de vous payer puisqu'il n'a même pas besoin de s'en souvenir. Il n'a même pas besoin de le faire. Okay voilà. Et enfin, hein, la réconciliation est automatique. Encore une fois, quand vous utilisez un système, comme je vous l'ai mentionné, euh, mentionné il, y a, il y a quelques secondes, euh, vous avez un outil de facturation qui envoie sa facture, le paiement qui est créé. Une fois que le paiement est effectué et réussi, eh bien, le résultat du paiement est automatiquement associé à la facture et on peut considérer cette facture comme payée et elle passe en statut payé automatiquement. Après, il y a d'autres traitements qui peuvent se faire aussi en fonction des logiciels, prétraiter l'écriture comptable, même générer l'écriture comptable associée, faire le rapprochement euh, automatique avec la banque, sur la référence, etc. Ce sont des informations que vous pouvez avoir. Mais au final, le résultat, c'est que le délai de moyen de paiement, il tend vers zéro. Il n'est jamais exactement à zéro parce que euh, toute technologie peut avoir, des, euh, peut, euh, peut avoir des erreurs dues notamment à certains délais bancaires et à, certaines, et à la réglementation CEPA. Voilà mais euh, du temps vers zéro. Pour vous donner un ordre d'idée, on a, un, on a un, un client utilisateur qui lui est passé d'un délai de, de, de 27 jours, si je ne m'abuse, à, euh, à moins de 7 jours. Il a gagné, euh, il a gagné 3, semaines de, euh, 3 semaines de délai de paiement juste en implantant euh, un outil de prélèvement. Et tout ça sans traitement manuel, de votre part, mais également de la part de votre client. Et il ne faut pas croire, les clients, ils aiment bien le prélèvement. Alors moi, je préfère me faire prélever à titre personnel. Je ne me vois pas du tout payer EDF par, par carte bancaire. Il euh, y a plein de choses que je ne me vois pas payer par carte bancaire, euh, ni, par, ni par un autre moyen de prélèvement. Ça m'embête. Euh, mon entretien ne prend pas chaleur, j'ai qu'une envie, c'est qu'on me prélève et pas de faire un virement à chaque fois. Ça m'embête. C'est quelques secondes, mais ça m'embête. Il n'y a pas longtemps, pris, je prends très souvent l'autoroute j'ai pris un abonnement télépéage, mais même quand il n'y a personne sur les fils, je gagne trois secondes à ne pas, pas m'arrêter, ouvrir ma fenêtre, prendre mon ticket et c'est un bonheur de ne pas le faire. Mmh. C'est des micro-coupures, des micro-tâches qui sont super pénibles, mais on ne s'en rend pas compte. On s'en rend compte de, de l'intérêt qu'elles ont une fois qu'on n'a plus besoin de les faire. et C'est vraiment bien. Mmh. Donc au final, ben là, quand, inversement, plutôt, quand vous avez votre quand vous laissez vos clients payer votre trésorerie, ben elle fait la gueule, et là, si c'est vous qui décidez, qui reprenez le contrôle du paiement en décidant le moment où vous êtes payé, et bien là, là, elle est contente, elle sourit et là, elle est euh, là, elle est positive, et euh, en tout cas, elle est en bien meilleur état que quand il n'y a que des dépenses à l'intérieur et zéro rentrée d'argent. J'espère que c'était euh, assez clair. Ouais. On a vu comment on pouvait optimiser les encaissements. Alors ça C'est vraiment bien. Et de toute façon, pour alimenter une trésorerie, eh il faut encaisser, il n'y a pas le choix. Donc Le, paiement, le passage par le paiement est obligé. Hein on a vu comment, comment améliorer. Mais à partir de là, euh, comment est-ce que ça peut m'aider à prendre des bonnes décisions de gestion Ok, j'ai une trésorerie qui s'enrichit de, de flux créditeurs, mais comment est-ce que je peux prendre des bonnes décisions de gestion Bon, on va parler de tout ça maintenant, du coup. Euh, avant de, avant de, de, de, de présenter la partie de réseau, je vais juste revenir sur un exemple qui est, qui est super parlant. Euh, en fait, c'est, vous connaissez peut-être l'entreprise Live Mentor. Euh, c'est une entreprise qui propose en fait, des formations en ligne pour euh, accompagner les entrepreneurs sur des thématiques super précises, via des coachs euh, et, et sur divers sur plein de thématiques différentes. Et aujourd'hui, bon, ils sont une petite centaine d'employés euh, et l'entreprise tourne super bien. Mais En octobre, de, en octobre 2018, ouais, l'entreprise avait failli couler alors qu'elle était super rentable. Euh, en fait, comme l'entreprise bah, fonctionnait très bien, Alexandre, le fondateur, il regardait en fait qu'une fois par mois sa trésorerie et son reporting. C'est classique parce qu'en gros, il était, il était confiant et généralement, c'est ce qu'on dit, on regarde une fois par mois son reporting de trésor à minima. Euh, et en fait, il était confiant parce que les entrepreneurs bah, s'inscrivaient au cours en ligne, euh, ils réglaient bah, directement les frais justement par carte bancaire euh, avant le début de la formation et l'argent du coup arrivait sur le compte de la société Live Mentor, ce qui permettait du coup de payer les coachs, euh, l'équipe, les frais de fonctionnement, etc. de la société. Et donc là, à ce moment-là, l'entreprise allait encaisser ses clients avant de devoir payer ses charges. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs du coup avoir un, un besoin en fonds de roulement euh, négatif. Et en fait, à l'été 2018, euh, ils ont réussi à obtenir un agrément qui leur permettait de faire financer les formations qu'ils proposaient. Euh, ils étaient super heureux, parce que du coup, ça allait déjà booster leur acquisition, mais surtout permettre à plus d'entrepreneurs bah, d'accéder à du bon contenu euh, et à du coaching euh, à, un moindre, à moindre coût. Et tout se passait à merveille, du coup, jusqu'à ce que Alexandre, le fondateur, reçoive un coup de fil de son, de sa banque, enfin, de son banquier, son conseiller bancaire, euh, en octobre, et qui lui indique que le niveau de la trésorerie de la boîte était anormalement bas. Et encore deux semaines, euh, et en gros ils allaient, euh, ils allaient couler quoi, euh, parce qu'il allait falloir payer les salaires euh, pour le mois d'octobre et là du coup panique à bord et surtout incompréhension parce que tout se passait à merveille euh, la boîte était rentable etc le nombre d'inscrits euh, continuait d'augmenter mais en fait après quelques heures hein, de, de panique et puis de recherche, ils ont identifié le problème euh, c'est juste que les flux de trésorerie ils avaient complètement changé plutôt que de percevoir l'argent immédiatement via les paiements des, des clients et eh bien en fait les organismes de, de, de formation euh, ils ont créé d'énormes décalages de trésorerie parce que les fonds, ils arrivaient bien plus tard sur le compte bancaire de la société, parce qu'ils payaient à trois mois ou à six mois, je ne sais plus. Et ça a du coup créé un énorme décalage dans les flux de trésorerie et a créé, ça a créé un BFR du coup positif, un besoin en fonds de roulement positif. Euh, et du coup, bon, ils ont identifié le problème et le nouveau plan de trésorerie à l'appui. Ils ont pu faire financer leurs leur nouveaux besoins en fonds de roulement auprès de deux de banques, je crois. Euh, et ils sont sortis du coup... Euh, euh, à la limite. Mais avec cet exemple, en fait, je veux illustrer juste deux points essentiels. C'est que être rentable, c'est la base d'une société, mais ça ne veut pas toujours dire que tout va bien niveau cash. Je le répète encore. Et deuxième euh, point essentiel, c'est que les décisions stratégiques et business, c'est important de les simuler et de, me, de mesurer leur impact d'un point de vue trésorerie aussi. Ce n'est pas que du, que du chiffre d'affaires ou que du, du compte de résultats. C'est impor important d'avoir une vue sur la trésorerie c'est de la prévision euh, ça. Alors moi, quand, quand j'entends euh, ce que tu dis il faut faire des prévisions mais euh, ben, concrètement je les fais comment et euh, surtout sur quel délai on va, on va parler nos amendes merveilleux celui de la, de la gestion de trésorerie et des paiements mais c'est quoi l'horizon temporel en fait qu'il faut, qu faut avoir Yes ben on va parler de on va parler de tout ça et en fait pour, pour répondre à ces, à ces questions donc d'horizon temporel, euh, et comment euh, faire ses prévisions, etc. Je vais, je vais vous partager du coup, une méthode qui euh, permet d'apporter justement euh, de la visibilité sur trois horizons temporels différents, l'instant T, l'horizon à 1-3 mois, et également un horizon à 12 mois. Et en fait, cette méthode, c'est à force d'échanger avec nos clients, euh, je me suis rendu compte que certains... J'essaie de mixer, on va dire, les bonnes pratiques. Euh, qu'utiliser un peu chacun de nos clients avec qui j'ai eu la chance d'échanger euh, et du coup pour en tirer cette méthode et que du coup, et, et, et en fait on a construit bon nous notre module Trésor, on l'a construit euh, dans le but d'automatiser cette méthode euh, mais ça fonctionne aussi très très bien du coup sur un fichier Excel en fait il suffit euh, il suffit en gros d'avoir vous allez reconnaître le fichier Excel qui, qui est à l'écran hein. vous avez vos lignes d'encaissement et de d'écaissement par catégorie euh, ça généralement vous, vous l'avez à peu près tous et en fait pour chaque mois vous allez créer du coup trois colonnes, une colonne réalisée, une colonne attendue et une colonne budget. Euh, et bien sûr, en bas, euh, vous avez aussi la ligne solde de trésorerie au début du mois et une ligne solde de trésorerie fin de mois, puisque c'est l'indicateur qui, qui nous intéresse. Et, et en fait, du coup, euh, donc la première étape euh, dans, ce, dans cette méthode, ça va être d'établir son budget de trésorerie sur les 12 prochains mois, dans chacune de vos catégories. Le but, c'est le but de cette colonne euh, budget, et ça va vous permettre de tracer la feuille de route de l'entreprise et de définir vos objectifs, en fait, là où vous voulez amener l'entreprise. Euh, ça va permettre de définir la tendance. Euh, et en, en plus, de vous permettre de vous projeter euh, à un horizon de 12 mois. Euh, mais en fait, ça, va, ça donne la trajectoire que veut suivre l'entreprise, mais ce n'est pas forcément euh, super précis, cette colonne budget. Parce que c'est du fictif, c'est de l'objectif. Euh, et pour rappel, je l'ai dit en intro, euh, mais cette, euh, ce budget de trésorerie, vous pouvez très bien le, le, le déduire à partir de votre compte de résultat euh, prévisionnel ou alors de, de, de votre historique de l'année passée, par exemple. Euh, ça fonctionnera très bien. Et en fait, ensuite, une fois que vous avez donc, cette colonne budget qui vous permet de vous projeter à un horizon de 12 mois à, à peu près finement, euh, mais avec une, un taux de précision de, de 50% en réalité, euh, au fil des mois qui passent, vous allez pouvoir alimenter ce qu'on appelle la colonne attendue dans chaque catégorie. Donc je vais remontrer le... le C'est la colonne qui était au milieu. Donc on a une colonne budget, une colonne attendue. Euh, et donc en fait, cette colonne, ce que j'appelle en fait l'attendue, c'est des échéances de factures qui ont été réellement envoyées, c'est des devis qui ont été émis, euh, c'est des charges fixes qui sont ajoutées à ce que vous aviez prévu initialement. Euh, c'est aussi les montants des salaires ou des primes qui sont débloquées, euh, qui n'étaient pas forcément prévues initialement. Euh, mais aussi des échéances d'Ursaf ou TVA quand vous les recevez. En fait, c'est vraiment des choses super concrètes, euh, et c des, finalement, c'est des opérations bancaires qui doivent se produire, normalement. Euh, et ça va permettre, du coup, d'apporter énormément de précision euh, à, vos, à vos prévisions, parce que c'est vraiment du palpable, c'est concret, là. Et en fait, là où le budget vous permet de vous projeter à un horizon d'un an, à peu près grossièrement, en fait, l'attendu, il va rendre concret l'activité de l'entreprise pour prévoir la trésorerie plus finement à un horizon de 1 à 3 mois. Et on en, on en a parlé en introduction, un des indicateurs qui, qui nous intéresse, c'est justement le solde de trésorerie de fin de mois. Euh, et donc, en fait, votre prévisionnel doit faire cohabiter l'attendu et le budget de manière intelligente pour recalculer votre solde de trésorerie de fin de mois euh, le plus finement possible, grâce, finalement, à votre colonne attendue. Et en fait, il y a deux règles de gestion qui sont super simples que vous pouvez appliquer dans le tableau. C'est qu'en fait, si... Alors, d'ailleurs, je peux remontrer ici. Si le si dans une catégorie donnée, le, le, le budget euh, reste supérieur à, à ce que vous avez rempli en attendu, alors dans le calcul du solde, vous allez prendre en compte le budget. C'est le cas, par exemple, de la ligne euh, euh, de la ligne dans les dépenses, de la catégorie 6. Euh, en budget, en avril, j'ai mis 91 450 euros de, de décaissement prévu. En attendu, pour l'instant, je suis à 68 208. Ça peut être, par exemple, une liste de factures fournisseurs à payer. Euh, et bien Et Dans ce cas-là, pour l'instant, tant que le budget reste supérieur à l'attendu, on va garder ce qu'on avait budgété pour faire le calcul du solde. En revanche, lorsque l'attendu euh, dépasse la valeur budget, alors c'est l'attendu qu'on va utiliser pour, euh, reprendre, pour euh, mettre à jour le solde de trésorerie. Et c'est le cas par exemple de la catégorie euh, 5, euh, où on voit qu'il y avait 2775 euros qui étaient prévus initialement en budget, et en, et en attendu, pour l'instant, au mois d'avril, on est déjà à 9450 450 euh, euros. Donc là, c'est du coup, c'est 9 450 euros qu'on va prendre euh, pour faire l'estimation du solde de trésorerie à la fin du mois. Et donc, en fait, ça va permettre euh, ce mode de fonctionnement de vraiment euh, fiabiliser l'atterrissage de trésorerie et au fur et à mesure que les, les éléments attendus arrivent, euh, et ben en fait, vous allez avoir un, une prévision qui va être de plus en plus précise, du coup, et c'est sur, généralement sur des horizons de 1 à 3 mois euh, dans la plupart du temps. Euh, oui. Et du coup, la dernière partie, c'est la colonne réalisée. Euh, je vais en parler. C'est très rapide. C'est la, c'est donc la troisième colonne, le réalisé. En fait, c'est ce qui est constaté en banque. Donc, euh, pour faire très simple, c'est l'ensemble de vos transactions bancaires, encaissements et décaissement que vous classez euh, et pour les remettre dans vos différentes catégories afin d'avoir ce réalisé, euh, ce qui a été réellement euh, fait euh, par rapport à, au budget qui était, euh, qui était initialement euh, initialement prévu. Euh, Super, la méthode o est super claire, mais euh, oui, j'ai une question qui me taraude là, quand, quand, quand je vois tout ça. Je, je dois mettre à jour Je, dois, je dois mettre à jour tous les combien. Quoi. Euh, euh, quel réaliser C'est ce qui est en banque, très bien. L'attendu, euh, comment je le pilote de plus en plus finement aussi, à, à, en fonction de mon activité réelle. Ah, bon, je me souviens bien que tout ce qui est encaissement, de toute façon, ben, ça vient de la partie paiement notamment. Mais, mais surtout, je dois mettre à jour tous les combien quoi. Je dois faire des, des prévisions tous les combien C'est une très bonne question. Euh, alors, au niveau, euh, au niveau de la fréquence, euh, alors je, vais, je vais distinguer le pilotage du réalisé, de l'attendu du budget, parce que ce n'est pas, pas la même fréquence à laquelle on met à jour. En tout cas, en tout cas nous, ce qu'on recommande, c'est des fréquences différentes. Donc, Pour le réaliser, euh, nous, ce qu'on qu recommande de faire, c'est que tous les matins, on prend 15 minutes pour faire le point sur le réalisé et classer les flux. Et en fait, on a une bonne partie de nos clients aujourd'hui qui l'ont mis en place dans leur routine matinale carrément. Donc, ils démarrent leur journée. Un des premiers trucs qu'ils font, c'est qu ils checkent leur trésorerie, le module trésor, pour justement mettre à jour, euh, valider, on va dire, les transactions qui sont arrivées, euh, les catégoriser proprement et comme ça, maintenir à jour son réalisé. Et comme ça, ils prennent pas de retard dans le suivi et ils vérifient surtout qu'ils s'écartent pas des prévisions euh, qu'ils avaient prévues. Ça leur permet de garder une longueur d'avance en fait sur des problèmes potentiels, et ça leur prend à peine 15 minutes par jour. Donc ça, c'est pour le, le réaliser, donc c'est une fois par jour, euh, une quinzaine de minutes. Ensuite, euh, je recommande de faire euh, le point sur l'attendu une fois par semaine. Euh, par exemple, tous les vendredis après-midi, vous pouvez faire un point trésorerie avec les bonnes personnes de l'équipe, et euh, vous dire, ok c'est bah, qu -ce quoi les prochaines factures fournisseurs qu'on a, <coughs> qu a reçues, quelles sont les factures clients qu'on a émises, quels sont les devis qu'on a émis. Euh, quelles sont les prochaines, les prochaines échéances pardon, qui sont arrivées euh, dans la semaine et qu'on va devoir payer et ainsi, euh, une fois par semaine vous allez pouvoir compléter votre colonne attendue euh, et ça va vous permettre de jamais avoir finalement de mauvaises surprises et de conserver un prévisionnel de trésorerie euh, toujours à peu près fiable à 1 à 3 mois euh, et vous gardez encore une fois une longueur d'avance comme ça, sur les problèmes potentiels et la dernière partie c'est pour le budget ça je recommande de le faire une fois par mois si besoin et euh... Et c'est du coup, d'ailleurs, c'est la, la une dernière partie de la méthode. Euh, en fait, c'est de, de comparer le réalisé versus ce que vous aviez budgété initialement. Et en fait, ça, c'est primordial pour, pour piloter votre activité euh, efficacement. Et donc ça, je vous recommande de le faire euh, au début de chaque mois euh, pour le mois qui vient de, de se terminer. Et en fait, ça va être super puissant parce que sur le mois en cours, déjà, euh, grâce à la mise à jour de l'attendu, etc. et du réalisé, vous allez pouvoir évaluer si l'objectif que vous aviez fixé à la fois sur les encaissements mais aussi sur les budgets de dépenses, est-ce qu'ils vont être respectés pour le mois euh, Par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, si on est le 15 du mois et que vous voyez que vous avez déjà explosé le budget marketing et qu'il y a encore des, des dépenses attendues qui sont censées arriver, euh, et bien bah, du coup, là, vous avez, vous l'identifiez tout de suite et vous avez les cartes en main pour voir l'impact que ça peut avoir sur votre trésorerie prévisionnelle et puis rectifier le tir s'il y a besoin. Euh, et par rapport euh, surtout à la comparaison réalisée budget sur le mois qui vient de se terminer, ça va permettre deux choses, c'est de réaj pouvoir réajuster vos prévisions d'abord, euh, pour rendre votre prévisionnel toujours plus fiable, euh, à partir, si, par exemple, des nouveaux recrutements, si vous avez acheté un nouveau véhicule, etc. Il faudra, pas, il faudra bien évidemment penser à mettre à jour le budget pour que l'atterrissage de trésor reste correct. Euh, mais ça va aussi vous permettre de mesurer en fait votre performance et en fait en, euh, sur, à la fois sur les entrées d'argent mais aussi sur les euh, les budgets de dépenses et ça, ça ça vous permet du coup de manager votre équipe commerciale par exemple euh, ou les personnes qui gèrent la facturation ou aussi le marketing pour la prospection et générer plus de plus de d'affaires et donc et, et pour ce qui est des dépenses quand vous avez, en gardant un œil sur le budget versus réalisé régulièrement ça vous permet de garantir pardon la viabilité de de l'activité et même potentiellement d'optimiser la rentabilité de l'entreprise. Donc, je reviens sur le terme rentabilité. Euh, grâce à la, en suivant la Trésor, vous pouvez aussi euh, potentiellement optimiser votre rentabilité, qui elle est une notion comptable. Si par exemple, vous identifiez que vous avez des, des dépenses que vous payez toujours, alors que vous n'utilisez plus un outil. C'est arrivé chez, chez des clients qui ont branché leur banque sur, une, sur le module Trésor. Et en classant leurs flux, ils ont vu qu'il y avait encore des, des flux qui passaient, alors qu'ils n'utilisaient même plus un logiciel. Euh, et ça arrivait plusieurs fois. Euh, et donc, du coup, en faisant ce travail de budget versus réalisé, ça vous permet d'identifier finalement ces, ce genre de dépenses, euh, qui, qui, qui, euh, et donc d'optimiser la rentabilité de l'entreprise derrière. Euh, donc il y a plein d'effets de, bénéfiques euh, à faire cette, ce, ce, avec cette fréquence de suivi finalement. Euh, et du coup, pour la, la dernière partie, euh, en fait, on, on, a beaucoup, on, on associe beaucoup le mot trésorerie en fait, à, à des problèmes. Euh, et en fait j'aimerais juste vous rappeler vous, vous parler rapidement d'un élément qui est un peu sous-estimé je trouve de la prévision de trésorerie parce en fait, pour moi dans la trésorerie il se cache d'énormes opportunités pour, euh, pour développer son entreprise et son activité et grâce à la méthode qu'on a vue bah, juste avant euh, vous conservez une bonne visibilité du coup, sur votre trésorerie et vous êtes capable de vous projeter et donc le mot trésorerie il peut faire peur du coup on l'associe souvent à des problèmes euh, on parle souvent de problèmes de trésorerie mais grâce à ce qu'on a vu juste avant vous allez être capable d'anticiper et de sécuriser au mieux votre trésorerie, à la fois via, euh, en sécurisant les encaissements, en automatisant les prélèvements, etc., et également sur la partie prévisionnelle et suivie. Euh, et en fait, euh, il ne faut, faut pas oublier que du coup, euh, c'est grâce à votre trésorerie que vous allez pouvoir aussi euh, développer votre entreprise. Et moi, c'est ce que j'appelle du coup des opportunités. <rire> en fait, si votre prévisionnel, euh, par exemple, dans ce cas-là, euh, qui est à l'écran, on voit que l'entreprise a, a plus de trésorerie le mois prochain. Euh, donc, il, ça, c'est une première partie de la, de la prévision de trésorerie, c'est identifier des problèmes. Mais du coup, quand on a trop de trésorerie, eh ben en fait, c'est dommage de ne pas s'en servir et de laisser dormir l'argent euh, sur son compte bancaire et laisser se dévaluer. Euh, alors qu'il alors qu y, y a des solutions de placement de trésorerie qui existent, mais je pensais plutôt euh, aux opportunités business. Ce grâce à la trésorerie disponible, bah, vous allez peut-être pouvoir lancer un projet que vous aviez en tête depuis un moment pour, pour développer une activité connexe à l'entreprise et puis vous diversifier. diversifiez, n'importe quoi, mais imaginons que vous êtes une entreprise de mise en sécurité dans la construction, okay. euh, donc vous, vous mettez en place des, des, euh, des rails ou des, euh, des garde-corps, etc., de sécurité sur les bâtiments, mais vous, vous pouvez peut-être, du coup, développer une activité de formation, parce que, euh, via votre activité principale, vous avez déjà vos clients, et ils ont peut-être besoin d'être formés après sur les dispositifs que vous installez. Euh, idem pour les entreprises de panneaux solaires peut-être. Une fois installés, vos clients ils ont peut-être besoin de formation. Euh, et donc ça du coup, il faudrait donc peut-être recruter un formateur euh, pour pouvoir lancer cette activité et puis peut-être un, un commercial à, à mi-temps au début. Euh, mais du coup, c'est grâce à votre trésorerie que vous allez peut-être pouvoir financer euh, ces investissements. Autre exemple, pourquoi pas tester d'investir en marketing via des publicités sur Google, ou alors via des salons, ou via le recrutement d'un alternant, par exemple, pour faire de la prospection téléphonique, euh, pour faire croître, en gros, vos parts de marché. Ou alors, pourquoi pas, euh, euh, prendre un nouveau véhicule pour compléter votre flotte. Euh, mais en fait, toutes ces décisions business, elles vont permettre de développer, d'une manière ou d'une autre, en fait, l'activité le, de l'entreprise, mais pour être capable de les identifier, et pour réduire aussi le risque au maximum, bah, il vous faut en fait, une vue claire et à jour de votre prévisionnel. Et comme votre reporting, avec la méthode qu'on a vue juste avant, il est constamment à jour, et bah, pour, euh, il vous suffit en fait après de dupliquer finalement votre feuille Excel et, euh, qui sera à jour et puis d'effectuer bah, vos simulations et vos hypothèses dans cette nouvelle feuille pour simuler finalement la décision, mesurer l'impact que ça peut avoir sur la trésorerie et vérifier que vous n'allez pas vous mettre dans le rouge. Euh, enfin bref, tout ça pour dire que du coup, le mot trésorerie, il ne doit pas toujours être associé à des, à des choses qui font peur ou à du stress. Euh, pour moi, en fait, maîtriser sa trésorerie, bah, c'est aussi identifier des opportunités pour faire croître sa, sa boîte. Euh, et voilà, on voulait terminer, euh, terminer là-dessus du coup le, le webinaire. Euh... On, on, a, on a, quelques questions, euh, Philippe, dans, ouais. dans le chat, dans, yes. dans, dans, dans l'oreillette, on va dire. Ouais. Alors. Je ne crois pas que, que chacun puisse voir les réponses, les réponses apportées, donc je vais, je, vais la don, je vais les donner. Donc, ouais. la, vidéo, la vidéo sera disponible, il sera, il sera envoyé, le replay vous sera envoyé automatiquement après le webinaire. Et euh, il y a une autre question sur la partie prélèvement. Ouais. Et client peut rejeter le prélèvement. Oui, oui, c'est autorisé. La réglementation ne pas d'ailleurs. Et c'est pour ça que euh, quand vous leur posez la question, vos clients, ils accèdent parce qu'ils savent qu'ils ne seront jamais prélevés indûment. Vous pouvez toujours prélever quelque chose indûment, mais en général, ben, il sera rejeté. Par contre, si vous avez quelqu'un qui rejette un prélèvement, c'est un moyen de rejeter un paiement. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, ce n'est pas adapté à, adapté à tous les types de business. Quand on est dans la vente de biens transactionnels, euh, il y a, euh, le, le prélèvement n'est peut-être pas adapté. Ça dépend vraiment de votre clientèle et de votre business model. Mais en tout cas, oui, c'est autorisé. Par contre, il faut bien comprendre que c'est très différent de rejeter un paiement qui est fait et d'oublier de payer pour retarder le moment où vous devez sortir l'argent. Il y a un acte qui est très… A, on est dans une zone grise. Quand quelqu'un vous vous n'êtes jamais sûr, vous en tant que créancier, est-ce qu'il fait exprès Est-ce qu'il ne fait pas exprès est-ce qu'il est de bonne foi ou pas Vous ne savez pas, il y a une zone grise. Quelqu'un qui rejette un prélèvement, c'est un acte qui est beaucoup plus fort, qui, est en, qui a des conséquences qui sont très sérieuses, si jamais, si jamais c'est un abus. Mmh. Et, et à ce moment-là, voilà, vous êtes déjà dans une position, où il n'y a pas de doute hein, sur la volonté du client. Alors après, vous l'appelez, que bah, c'est passé Il peut avoir une très bonne raison, hein. euh, il n'était pas satisfait, ou alors il n'a pas reconnu euh, la référence du prélèvement sur son compte, je sais pas, il avait oublié. C'est pas impossible, mais en tout cas, vous êtes dans une logique qui est très différente. Et, euh, Et comment ça se passe d'ailleurs en, en cas de litige, du coup euh, euh, Donc, enfin, comment alors, ça comment ça marche Alors avec nous, là, je vais malheureusement, je, je m'étais promis de ne pas le faire, mais euh, mais je vais être obligé de parler de notre méthode à nous, donc de, de Gocardless. Qu'est-ce qui se passe quand on quand on a un client qui fait un rejet En fait, c'est tellement rare qu'on a pris cette méthode-là que je vais vous décrire maintenant. On rembourse le, le débiteur donc qui a été prélevé, voilà, il demande à être à ne, ce que le paiement soit annulé, et eh bien on le rembourse avec nos fonds propres. Voilà, Vous voyez, donc il, déjà ça prouve qu'il n'y en a pas beaucoup parce que si on avait beaucoup, ce ouais. serait, serait beaucoup plus beaucoup plus problématique. Donc on rembourse avec nos fonds propres, voilà, et on prend l'argent sur les prochains paiements euh, reçus par le, le, le créancier, c'est-à-dire le marchand. Parce qu'en général, on n'a pas qu'un seul client sous prélèvement. En général, quand on commence à en avoir un ou deux, on se dit « Ah, c'est quand même vachement bien, j'ai plus un seul problème avec cela. » Et on l'étend à tous ses clients. Mais, euh, mais, mais la plupart du temps, c'est une croissance du nombre de clients en prélèvement. Mais voilà comment ça se passe. Okay. Paiement rejeté, on rembourse le, le, le débiteur avec nos fonds propres. Hein et on se rembourse sur les paiements suivants euh, auprès du, du marchand. On ne prend pas de réserve, euh, on, ne fait pas, on ne bloque pas le compte, euh, non. Et, et c'est quoi les, les étapes pour mettre en place le, le prélèvement automatique Alors, mettre en place le prélèvement automatique, c'est l'établissement d'un mandat, c'est-à-dire une autorisation de prélèvement, la même chose que vous avez signée, avec, euh, avec, avec, euh, avec Orange, quand vous avez mis Internet chez vous, vous avez signé un mandat de prélèvement papier. Euh, EDF, c'était peut-être un mandat de prélèvement électronique. Si vous vous avez fait de, de l'épargne automatique chez un courtier en assurance vie, par exemple, eh bien, vous avez signé un mandat de prélèvement de manière électronique cette fois. Voilà. Donc, c'est l'établissement d'un mandat qui est une autorisation de prélèvement. Ce n'est pas associé à un paiement, c'est une autorisation que vous donnez à un créancier de prendre de l'argent sur votre compte. D'où la protection de la loi CEPA qui vous donne 8 semaines après un prélèvement pour le rejeter. Okay. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Mais le mandat, c'est complètement électronique, c'est fait en deux clics. Mmh. Voilà. Et euh, après, les prélèvements sont créés. Vous pouvez les créer manuellement dans GoCardless, mais tout l'intérêt, c'est de faire ça depuis celle-ci. Hein, vous êtes directement dans celle-ci. Par exemple, quand vous envoyez une facture, vous avez connecté votre compte GoCardless dans la partie de celle-ci et ça va générer le paiement automatiquement. Et, et ça, du coup, mettre en place des prélèvements, on peut le faire sur n'importe quelle facture, n'importe quel client en soi du, Oui, du moment que du moment que du moment que vous voulez mettre en place le prélèvement, vous pouvez, vous, en tant que créancier, dire ah, je vais mettre en ma, ma méthode de paiement à moi que j'accepte, c'est le prélèvement. Euh, vous envoyez au moment vous pouvez envoyer la demande de mandat à n'importe okay. quel moment, à la création du client, au moment où vous envoyez le devis au moment, ou au moment où vous facturez. Mais okay. le mandat ne se fait qu'une seule fois. Toutes les autres factures, après ce mandat, seront automatiquement prélevées sans signature. Ok, super clair. Voilà, très très clair. Top. Euh, et ben s'il n'y a pas d'autres euh, questions, n'hésitez pas si vous avez encore deux, de, trois questions qui viennent, aller à, à, à en poser ou dans le chat ou dans l'onglet questions. Euh, et puis s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir euh, aller manger tranquillou. Oui, on a, on a voulu dans ce webinaire très, très très vite, on a voulu regarder deux choses, donc euh, bah, essentiellement la gestion de trésorerie, comment piloter, euh, piloter sa trésorerie et comment prendre des décisions de gestion avec, mais dans une trésorerie, la plupart du temps, on sait très bien ce qu'on va devoir payer, hein, et euh, on a beaucoup plus de mal à faire des prévisions sur ce qui va être encaissé, ouais. et justement pour optimiser l'encaissement, hein, c'était l'objet de la première partie, euh, première partie du webinaire, mmh. c'était optimiser la partie paiement et faire en sorte qu'elle soit euh, sans délai et, euh, et surtout euh, fiable. Voilà. Donc on espère avoir répondu ouais. à, à vos attentes en tout cas et euh, bien nous restons disponibles ne serait-ce que par email si vous avez besoin. Ouais, N'hésitez pas à nous contacter par email et puis vous recevrez le replay dans quelques minutes dès que l'event le, le, sera coupé. Ouais. Merci à tous. Et merci. bon appétit et bonne euh, bonne fin de journée. Et merci, Vincent, pour, euh, pour ton, ton intervention euh, avec moi. C'était très, très intéressant. J'ai appris des trucs, en plus. Et, et, et moi <rire> de même. Merci Parfait. à toi, merci à tous. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée, bonne app. Salut tout le monde.